Alléluia gloire Alléluia gloire Si quelqu'un avez besoin de dans la salle, c'est Alléluia gloire Alléluia gloire Surréaliser ou pas dans oxygène c'est Alléluia gloire Alléluia gloire Surréaliser, les gens qui ont gen, perdu la connaissance, ils sont en place où Mais bon Dieu qui est un bon vivant, il faut grâce à Alléluia gloire Alléluia gloire Les parents qui ont une importance santé, tout autant pas malade faut Il faut qu'il lever ait une église à Alléluia gloire, alléluia gloire. C'est cadeau qui un important. Mais à ceux qui ont dit aussi dit Alléluia, gloire. Alleluia, gloire. Gade, si vous avez pas Alléluia, gloire. mais dit Alléluia, gloire. Alleluia, gloire. pas moi qui a fait le mais c'est nous les vivants. sous Alléluia, gloire. Et puis vous mais on soit capable de dire avez dit, Soukazi Allah, au grand Seigneur, déclarez le parole. Un signe d'exaltation. Célébrez l'éternel à soya. Célébrez Jésus à soya. Célébrez Jésus qui va la vie à Jésus qui aime au lit pour soya. Macédoine qui aime au lit pour soya. Ligado. Et qui l'a souillé. Mon Dieu l'a assommé. Lui pourver tout l'aimant par vers, et le cœur pour merci en vers. Lui sans Dieu pas Jean tout ça dit c'est oui et amen. Praise God, amen. Merci aux mêmes qui étaient campés, aux mêmes qui ne t'en avaient invité, au capable fonty campé avec nous. Nous voulons faire lecture sur le somme 29 Merci Seigneur. Et déjà nous tous bienvenus dans salle là. Ou oh, même qu'il l'a pour la première ou la deuxième fois. Bienvenue, disposez cœur, on va pas de avec le ministère tabernacle de la Nouvelle Alliance. C'est ça qui fait le bon, l'on vit l'église, bonheur. Amen l'église. Dans le monde qui est en 7h, 7h30, il y a raté l'occasion à soi. Je m'assure, même si on le prend en live, en live avec un présentiel, c'est pas même bagaille. semaine bon, dans l'église. Et moi, félicite parce que c'est un monde qui est intelligent même qui l'a soi. Donc, toujours, va bah, être au un mandat ville l'église bonne. 6h30, au est là, quel que soit ça que passe yon, pas qu qui passe de ou pas qu'on a fait des qui passent dehors mon on en dedans Amen, l'église. Combien de qui compte parce que bon Dieu fait le temps en an dedans. Amen. Président, somme 29. au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes capables prier ensemble avec moi. Fils de Dieu, rendez-vous à l'éternel.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 Mais nous non, présent en sourds, plein noir puissant en sourds, ville régner dans nous. Est-ce qu'on a dit ça encore? Bienvenue, saint esprit, mais non en présence, mais non en présence, en sous oh, oh, oh. pleine plein, no, puissant, en sous oh, oh, oh. vine, revienne. Dans la a déclaré ça, bienvenue saint esprit. Bienvenue cet esprit. Est-ce qu'on réalise on a présence soi soir? Mais nous n'avons pas souffert. Hey. Plein au puissant assouvi Nous, nous, nous sommes épousés ça encore, Bienvenue, Saint-Esprit. Invitez-la, soyez bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Saint Mais nous n'apprenons pas. Mais nous Soit-elle bienvenue. Soit-elle bienvenue, bienvenue. One more time. Let's say bienvenue. Merci, Saint, merci Saint Esprit. Bienvenue dans la place à assoyer. C'est si renouvelé. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi, Saint Esprit. Nous avons soif de toi ce soir. Viens manifeste toi à ce moment, dans la remembrance. Les que y a sur la ravage. Am senti comme un qui ne mettait plus de conviction pour dire bienvenue Saint-Esprit. Comment Bienvenue esprit. Est-ce qu'on réalise dans la présence soi-yah Ah, m sans si vous doit dire ça encore. Bienvenue. Bienvenue. Seigneur, nous sommes tous bienvenus dans l'espace. Dans la vie, non, bienvenue. bienvenue. le vivant le vivant Sous le parchemin jambes L'esprit réconfort ou régner sous la ville Vous êtes une régner dans l'espace vous m'a vini, vini fini faire ça Tout moment ça spécialement des à vous même Bienvenue, c'est oui Oh yeah. Mm -hmm. oh. C'est nous C'est le qui va la vie à soi. Son nom est Jésus. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui Qui t'a essayé Qui ça soit Qui te dit? Qui t'a dit? tu as il a été restauré. <t 'en> Tout ça te Yo te restauré. Te dis, a brisé dans la Il a été restauré. Je te dit, tu Vous ne pas pas être Vous ne pouvez pas Vous la Vous ne pouvez pas être Vous Pour la être Vous être réparation. Pour la Vous L'Esprit réconfort les Ça, si pour déclarer ça Où c'est l'eau vivante Où êtes de l'eau vivante Soutre leur propre jambe séchée L'Esprit réconfort les Soya, vin nganya la ma souda rababos. ola toucher. coopérer à Soya, venir pour pour Et c'est que vous qui soyez là, vous cherchez qui soit pour être là, vous cherchez qui soit vous cherchez qui madame. Ça, de quoi ça va, le fruit là, c'est passé, madame. n'a pas de quoi qui je suis ça demande de niveau soif, vous c'est ça si vous déclarez ça. Vous êtes l'eau vivante. Lorsque ça parle, le Jésus, c'est ça avec femme. Sous-titrage Société Radio-Canada, vous avez fait un peu de l'eau l'eau. avez l'eau. l'eau, peu de de l'eau Bienvenue, bienvenue, bien vini Mais nous n'en présence Mais nous Plein nous en puissant nous présence le c'est bien Bienvenue, bienvenue, cet esprit. mais nous nombres en sous. Et nous Plein de la Oh, You are Yahweh. You are Come on, come on! Vous c'est vous chier vous c'est, vous savez, vous savez, ce qui Mais moi, il Papa. c'est pas Papa. vous c'est vous Merci. Oh, Vous êtes Où Vous êtes, vous êtes, vous docteur Où c'est Où c'est ça Salve l'autre à soya Moi il est mon patron, Je ne sais pour toi Où c'est patron Où c'est toi. Why? Wow. Bon ami, docteur moin, lycée docteur mouin, conseiller, lycée conseiller, avocat, lycée docteur mouin. Oh yeah. Liceo, conseiller, avocat, avocat, lycée, avocat, moi, moi, c'est lui qui docteur, LeCA動画wein. conseiller, lui c'est conseiller, avocat, c'est lui qui avocat. Levez-vous, sont s'en moins, lui c'est bon s'en m'y c'est ses amis pas j'en trahis, Docteur, docteur, docteur. docteur. Licée, docteur conseiller, conseiller. Lycée, conseiller, Licée, conseiller. conseiller Advocat. avocat. Advocat. Lycée, avocat. Lycée, avocat. est les amis moins? Lycée, lycée, bon samedi, c'est C'est bon, c'est Jésus. Docteur, moi. Lycée, docteur, moi. La vie, depuis les mots de l'eau, ma chambre soit encore, les couper, tout soit qu'on est, depuis les mots de l'eau, ma chambre soit encore, vous gardez encore. Si c'est l'eau par la vie, depuis les pas soif encore, et, tout soif les pas soif encore. Zami moi, vous moi, vous avez mis Zamis moi, oh Zamis moi. Il sait Jésus, sort, doctor, eh, je sais Il sait conseiller, conseiller, avocat, c'est lui qui a plié, c'est lui qui a marché pour vous, c'est lui qui a parlé, Zamis moi. Yeah. Allez, docteur moins oui. lycée docteur, allez, oui. conseiller moi, oui. lycée conseiller, allez, oui. avocat, oui. c'est lui qui avocat, l'eau oui. eh. qui baille la vie. Ya. Les qui mon Seigneur, Jésus. l'eau qui sanctifie, l'eau qui mon Seigneur, Jésus. l'eau qui les l'eau qui L'eau qui baille la vie, l'eau l'homme mon l'eau qui sanctifie, qui l'eau qui sanctifie, jésus. qui Look, by the way, look, he Vini, vini, Yes. vini, avec tout vini, vini, vini, ce vini, que vini, vini, vini, vini, vini, vini, vini, yes, yes alléluia c'est lui même qui va me chanter ailleurs il va me chanter quitter il va me chanter à vous Saint-Esprit, nous besoin combien nous fassions des choses dans la vie que nous ne pouvons jamais faire. Nous ne faire. Saint-Esprit, nous besoin. Que au go, Que go, go, go, go, Saint Esprit Saint Esprit, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, ça non l'autre dimension Saint-Esprit Saint Esprit besoin Bagay dans la vie que pour que j'en fais Yahweh et puis le verbe vous dit ça c'est pour t'y faire c'est pour t'aimer tu fais ma C'est pour tes mal C'est pour t'y faire, c'est pour Pour te Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon besoin. esprit mon yes. esprit besoin. fais? Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, où oui, besoin ce que tu as besoin? fais la vie. Bienvenue, Saint-Esprit! Bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue! Romain, yeah. ce soir, je vous dis ça dans l'autre dimension, Saint-Esprit! Hey! Saint-Esprit, moi est-ce besoin? Couillard! Yes! Procrochamfer, the yes. yes. you. Hallelujah. Yes. yes. yes. va c'est pour t'y fait, c'est pour t'y fait t'y faire, faire. Non, avec tout le monde hallelujah c'est pour t'y C'est pour c'est moi je Moi la dans la vie au même. Moi la plus dans la Alléluia. Moi l'Esprit de Dieu qui a visité. la fête le du Saint-Esprit Saint-Esprit nous besoin où a, et on dans la vie et pas j'en fait France ici lance sa présence pas doré, ou t'as c'est le moment pour qu'on puisse entendre des parler avec c'est le moment pour qu'on puisse entendre quelques secondes dans la présence pour qu'on puisse merci seigneur nous connaissons des vies qui doivent restaurer à soi-y des cœurs qui doivent restaurer à soi-y a qui doivent restaurer à soi-y prix de dieu est déjà là déjà disponible dans sa salle Paratez mes minutes, paratez mes secondes, ça ne à soi. Disposer cœur pour passer un moment dans la présence, Seigneur. Ya. Et surtout pour tendre des paroles. Parce que c'est la parole qui est capable de régénérer, c'est la parole qui est capable de transformer, qui a changer, qui est capable de restaurer. Pas quitter ennemi en distraire, pas quitter ennemi en déconnecteur de la présence, Seigneur. Ya. Mais quitter cœur disposé à soi. Ya. Alléluia, merci. Oh, les touchés. Oh, les touchés. Il a choisi, ne y en pas merci encore oh les Sans pour Saint-Esprit restauré dans la voix soyez. Mais l'idée déjà qu'à la la cour Long Puis souffrir en vérité, passer petit. piton volontaire, puis volontaire fait. Papa, papa, ne l'a pas qu'elle pas facile, mais qu'on n'est pas facile pour. Oh mon Jésus qu'elle pas facile il est dit pas occupé, pendant chez Jésus t'a passé, pendant les chita, et il Yo Jésus, c'est Jésus de Nazareth. Ca passé. Na kai la. remontage vini piiwo. Alléluia. Amen. Le guiayo. Le rêve finit y'on Fini oh Bon Dieu Qu'on restaurer restauré Est-ce qu'on réalise Qu'on a restauré Le empêchement y'on Paré où tout hey! La y'a sur tout Espoir fini Si vous senti Ou, si, ou désolé et puis le tête. tout. Qu'on hey, hey, restaure. Alléluia. Bon Dieu, maintenant Qu'on restaure. C'est Magdalene qui a restauré la vie. Wa? Bon Dieu, qu'on restaure. Tu as un peu de problème. a restauré. Bon Dieu, qu'on restaure. C'est qu'on restaure. Bon Dieu. Qu'on reste. Qu'est-ce que la pression à soi? Bon Dieu, qu'on reste. Le empêchement, barre ou tout. Yo, même qu'on arrive à tout d'espoir fini. Yo, t'es a des bâtiments qui ferment les Parce que Jésus va attendre. C'est là où Jésus restaure. C'est la où tu as Mon Dieu, qu'on restaure. Je ne sais pas si on a l'accent, si on jeté, on a déposé dans le coin. Mais qui te ait ça, c'est le moment pour ciel, il restaurer, C'est le moment pour Jésus, il restauré. C'est le moment pour recevoir une restauration. Et les vies, il est réparé. Aïe, aïe, Qu'est-ce que tu as saisi Je ne vais jamais espérer. C'est à vous-même. Mon Dieu. Bon Dieu. Les rivières montagnes. fini, les rivières ont fini, les rivières ont fini, les rivières fini, perdu fini, perdu fini, perdu fini, bon perdu. Bon Dieu, restauré, l'éternel pour nous restaurer. Bon Dieu, restauré. Réserve, mmh. l'égard des fleurs. Il y en Bonsoir soca chanter jusqu'à la fin la son chez moi papa mon est là la, la paix yeah. et Confier, non Dieu, confier, n'en Dieu. Moi, qu'on connais la pointe. Non, des n'en non, des aïeurs. Vous n'en la main poussée. Bon, and i will now be silent hail Always watch you has long As, as long Mm. I am breathing. I will, I will always worship You, and I will not be silent. I will. alone. doit dans les femmes, c'est musique ça. Oui. Encore une fois. Merci, papa. Seigneur, t'as clé, les préparer. La tangyon semence. Qu'il y un pile monde qui connaît des brisements au niveau de la Captain, a restauration à soya. Qu'il y pile vie elle m'y a posé un pile dégâts là-dedans. Qu'un y a pile cœur elle m'y a posé un pile dégâts là-dedans. Mais en tant que le guérisseur par excellence, Attaque tant que le réparateur des brèches, Attaque tant que le grand restaurateur, Père, nous t'invoquons à ce moment. papa. N'a pas pris, de temps prier, pris, prier, prie, prie, Seigneur. Mes serviteurs qui Parle. pas parler, non, non, lui-même. Il N'a pas de parler, Par parle, Seigneur. C'est de ces paroles-là, c'est des l'eau que le pal Il n'y a pas d'autant prise, Seigneur. Il y a une grâce spéciale pour la ville à Soya. Et même, j'en sens joué au lapier, exécuté. Et il n'y a pas d'autant prise, Seigneur. Chaque parole, il va relâcher à Soya. Il va courir avec vitesse qu'il faut. Il va toucher la vie qu'il doit toucher. Il va restaurer. Papa, et toutes les forces. Dans les campagnes vous bloquez. Serviteur, service à soya. Nous mettons en bas puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous enchaînons Tout esprit démoniaque. Nous enchaînons le serpent Ancien, Nous enchaînons le Léviathan. Nous prenons autorité sur au nom puissant de Jésus-Christ. De Nazareth. Cet esprit venait. Et saturé espace à soya. On va saturer l'atmosphère, ça a soigné avec gloire. Nous sommes ici pour voir la manifestation de ta gloire. Seigneur, ne pas empêcher d'entrer dans la gloire. Parce qu'il est impossible pour les gens qui honore, qui d'accord vivre dans l'intimité avec, qui d'accord voir le surnaturel de Dieu, qui d'accord vivre le surnaturel de Dieu, qui d'accord démontrer le surnaturel pour ne pas qu'on ait une restauration dans la vie possible père assoya papa nous connaissons déjà là nous avons venu venir et faire tout ça que nous avons dans l'espace là c'est grâce à qu'on a fait le dans le jésus amen assoya qui gêne l'honneur pour nous qu'à recevoir à ce plateau il y a un grand homme de dieu Il habitué à parler avec nous déjà mais assoya non sûr et certain Nouveau pour l'église, donc un signe de respect pour présence, bon Dieu qui est dans la ville. La demande de toute l'église capable d'acclamer le Seigneur de Dieu dans la vie. Apôtre John Kelly, lui, à Seigneur. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu bénis nous. Est-ce que nous comptons de ce que nous, -ce nous l'assouahir C'est toujours un plaisir pour me capable et porter la parole de Dieu dans message et dans l'activité que bon Dieu toujours voulait que je participe. À soi, le fait que moi connais que c'est une activité de prière qui gagne un petit bémol. Et je crois que je partage un passage avec nous. Et à la fin, je fais des sortes de prières. passé qu'à qu'on quatre. Et pour nous qu'à prier pour la resto pour le mois de juin, si Dieu le veut. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Apôtre. Dieu mon <t 'en> frère. Dernièrement, l'autre est venu là. Et on t'a parlé ensemble avec le peuple. Il y a plusieurs mondes qui t'ont suivi. Et qui, a dit -toi ce qui est toi là-dedans, ceux qui écrivent ça que nous, en bas là, là y a en. Gloire à suivre. Papa les créoles Alléluia <rire> Gloire à Dieu Gloire à Dieu, merci, acclamez bon Dieu pour la vie d'herbi Gloire à Dieu Moi béni, non bon Dieu pour la vie d'herbi Et dernièrement, l'homme de là C'était vraiment extraordinaire Et nous avons partagé Un bon moment. Gloire à Dieu Je crois que la soirée va vraiment extraordinaire Ma plus, la parole de Dieu C'est dans Une que Pasteur Lima, cet esprit saute, inspirez pour les conduire, nous, c'est dans 10. L'histoire de, de, de Batimé. La, la Bible dit dans Marc 10, le verset 46, je lis pour vous. La Bible dit, c'est le Il à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que Jésus de Nazareth. Il se mit à crier :« Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les... Pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de de moi. Jésus s'arrêta et dit Appelez-le. Il appelait à l'aveugle et lui disant Prends courage. L'aveugle jeta son manteau et se leva. Fond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse Rabouni lui répondit l'aveugle, Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, Va, ta froid t'a sauvé. Tôt, il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Jesus. Parole du Seigneur. Parole Seigneur. du Seigneur. Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta, grâce. merci Seigneur pour ta grâce Seigneur, nous te disons merci pour les rois réunis dans cette salle. Seigneur, aide-nous à enseigner la parole de Dieu. Permet Seigneur, avec chaque monde qu'il a capable, attendre la parole de Dieu. Permita, Seigneur, permette que chaque va. Que nom de de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'aucun diamètre amen à fond? Le encore? Amen. bien aimé sujet à soi, ce sujet qui est sensible. Mis amados, eh, la palabra que vamos a compartir esta noche con ustedes Parce que es, de la Porque habla de la restauración Normalmente esta noche que un eh, Suponemos que deberíamos tener dos eh, alas en el mensaje eh una ala et par la suite fait des prières prophétiques pour le mois de juin et pour siguiente yo hacer unas oraciones proféticas por el mes de junio no comme par pour moyen qu'on juin restauration empezaremos con la manière que puedes encontrar la restauración que te va a tation no attention j'aime le le prophétique me gusta lo profético un amen prophétique J'aime le lo, lo prophétique. le prophétique. Mais il y a une chose qui est important. J'aime le processus qui a qu'il faut accomplir le prophétique. le te conlleva à accomplir le prophétique. Vantou charger prophétie. Tu barriga en tout de prophétie. en tout cas charger la prophétie. Tu vas en charger Ninguno dicen, ¿Por razón, si fétiser, si cosa, et n'importe qui se réalise. Nous autres toujours disent, pourquoi si une chose est nécessite mon support pour être accomplie. si ce que ça homme de Dieu, dit, c'est ce pas vrai. Ce Ce n'est dit, Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce pas vrai. Ce pas vrai. et n'est vrai. Ce n'est il n'y a pas de et il n'y a pas de vie. de Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il vie. vie. Il mais une prophétie qui pas marcher avec structure, pas petit loin. qui pas être loin. Une no no prophétie qui ne pas marcher avec structure, il ne pas être loin. Une, une prophétie qui ne peut pas structure, ne peut Une prophétie qui ne pas marcher avec structure, il être loin. Moi, je, je surtout dans un pays d'Haïti. dans un pays d'Haïti. Il y a une époque, pasteur de ensemble avec le pasteur Ivan, con, et le pasteur Mohamed. Mohamed venu dans le pays d'Haïti. C'est un des plus grands événements que j'ai vécu dans ma vie. Parce que le stade est rempli. J'ai es senti la présence de Dieu. J'ai senti la présence un bon mouvement. También senti un D'ailleurs après le programme, programme, où oui, un pile monde estomacé. Pudi, pudimos observar muchas personas espacadas. Oui, c'est vrai, il te prophétiser sur Haïti. Si vraiment ils prophétisèrent sur Haïti. Haïti, le soleil va sur toi. Haïti, soleil eh, à lever sur. Haïti, le soleil va euh sur toi. Et un Haïti, soleil a Et ont répété le même que el sol. Va Soleil depuis Il y a des personnes qui que le sortir moment. Parce qu'il y a des gens qui ont une attitude devant prophétique façon Il y a des personnes qui ont une attitude devant le prophétique de manière banale. Lo que dices, tengo et Oh bien aimé, c'est pas vrai. Si Mais sans support haïtien les... Haitiano, no Haïti, a soleil a levé sous lui, c'est vrai. Mais sans il. support, le peuple-là ne va pas pouvoir D'ailleurs, de Dieu toujours dit ça. Pues, en, de Dios, tout dice. ça, Dieu toujours a fait, les oui, c'est vrai le soleil a levé Et réellement le soleil se lève. Mais c'est comment il va le lever? Et, lever. Va Et qui genre va le passer pour lever? Et comment passera le lever? Les besoins supportent. C'est-à-dire supporte. programme ça. Signifie programme. Ces douze soirées de prière sont les douze nuits de oration. Qui veut dire comment allier? C'est normal entre, que homme de Dieu n'a prophétiser pour moi. C'est normal comme un giro de Dieu n'a prophétisé pour moi. Comment Et même Jean-Poto restait doux là, ça nous dit à celui a Mais il y a fait qu'on ne peut pas vivre. C'est dit Parce que si tu no lo que parce que Mais structure, faut respecter Mais la structure, respecter Est-ce qu'on a dit Amen Est-ce qu'on a dit Amen Est-ce qu'on a dit Amen Est-ce qu'on a dit Amen Par exemple, nous-mêmes qui, nous qui sommes des hommes de Dieu Nous sommes à fond pour Haïti développer Nous, nous prêchons la, la parole. parole Nous, nous les jeunes Nous faisons des activités mais le prophète Kenny sortit livre. Pero el Kenny sale, un livre. Ce sont des belles choses. Des bonnes choses. Muy, muy Mais est-ce qu'on connaît ça? Il n'y a pas besoin de dire si peuple là pas entrer en conscience pour agir avec ça que nous disons. Et laissez-nous travailler en vain. Travail, en fait. Est-ce est que nous prions pour la parole? Ce soir? La parole si nous, nous prions amen. Si amen. Si nous, si nous prédis Amen. Maintenant, la Bible dit. Dans que la dice, non, Marc 10. Il dit Jésus te rivé à Jéricho. mais non seulement il est arrivé à Jéricho, il fait une fesse à Jéricho. El à, à Jéricho. Maintenant il s'apprête à sortir de Jéricho. Pues, la de Et depuis ce Est-ce à Santo Domingo, Mais c'est des passage que mieux pues au Mon moment m'a quitté ce domaine pour m'entrer dans le pays. C'est-à-dire, Jésus était entré à Jéricho, que Jésus à Jéricho. Et il vivait dans le moment de salir à Jéricho Mais la Bible dit La Bible dit Pendant Jéricho, Jéricho. que Jésus entrer à Jéricho. Cet homme il était déjà là mais tes un problème. parce que lorsque Jésus est entré à Jéricho, il n'est pas entré dans le bruit no en juste... il n'y a pas entré dans le bruit il est entré il est juste entré il ne savait pas ce qu'il allait faire mais lorsque il allait fait tout ça il allait faire Jericho pendant la sortie de Jéricho. Quand il va il va Jéricho maintenant qu'on voit qu'il allait faire Pues hubo una voz que Cette personne, Esta personne qui était chic, qui était la Les Jésus étaient passés. Jésus. n'a pas entendu Jésus. Mais Jésus était où Mais Jésus pas fait cas de lui C'est-à-dire Signifie Jésus est Mais Jésus tellement que Dieu Jésus, Jésus, de, de resolver, guéderas, Jésus de que a de choses à résoudre. Je garantie que que Jésus. No Dans monde prophétique, il y a des choses amen. La Bible dit Jésus est passé à Jéricho. Jésus à il est arrivé à Jéricho. il est établi dans Jericho La Bible ne dit pas qu'il a fait à Jéricho. Même le fait dans Jéricho. même garantie que fait, c'est parce que le parce qu'il est sorti dans Jéricho. pour ne c'est parce un bruit comme ça ça veut bruit que tu as c'est parce tu as bruit c'est que tu as fait, parce ils ont Jésus. Jésus. de Nazareth. Jésus pues de Nazareth. Jésus de Nazareth. Nazaret. Nazaret. Mais la Bible dit. La Bible Lorsque bâtiment des de a il passé? dit c'est Jésus de Nazareth. a dit pues, Jésus de Nazareth. Nazaret. dit c'est Jésus de Nazareth. Mais la première la première la Bible dit que le la, la Bible dit que le fait no fait quoi okay. criait fait quoi okay. C'est-à-dire dans, dans le monde spirituel besoin C'est violence ou qui Bien aimé, je garantis mes je Est-ce que vous pensez que, par exemple, que vous êtes vivant péché, est-ce que vous facile sortir un Est-ce Non. Est-ce qu'on Non. Est-ce de pauvreté? Okay? Non, il fallait qu'au violent. Voilà pourquoi la Bible, dit, que la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Serios, Ce sont les violents qui s'en a pas. Ce sont les qui sont violents qui s'en a pas. Ce sont les violents qui s'en a pas. C'est quoi royaume C'est quoi le royaume de bien-aimé? C'est quoi le bien c'est code, là, c'est là. Alléluia, nous no. pouvons changer ça. C'est Jésus, Jésus qui te dit. Le royaume des cieux est forcé. Le de Dios est Mais ce sont les violents Son qui sont... Combien de qui violence sont... euh... Non les qui viole à monde qui à est-ce comme un qui viole à Suez. Est-ce à la restauration pas sans violence. La restauration no anda sin violencia. Eh. de restaurer. Cuando quiere ser restaurado. violencia. que, ser violento. Faut, faut eh, oh, que pour aller dans l'autre état. ¿Tienes que salir para quoi la restauración? Mira, porque mira lo que es la significa C'est retourner dans l'état normal. Retournez dans l'état, bon Dieu, te vloye. Retournez dans l'état, bon Dieu, te place au bouye. Aussi longtemps qu'on parle dans le bon Dieu, vloye. Aussi longtemps qu'on parle dans le standard, bon Dieu, vloye. Que, que no Aussi longtemps qu'on parle dans le bon Dieu, vloye il y a dans vie qui que la Bible dit c'est une femme il une femme alléluia a de sang Jésus y ella escuchó y quién está Me Los los buena información. Le dijeron que Jesús que Jesús qui Jesús que sana las enfermedades Le fait que En efecto que él recibió buena información. Voy a esa buena pour mal chercher sa bonne information. Mais le fait que on dit Jésus ça, pues que que son Jésus n'est ça le fait, l'est validé. L'est dit comme pues que es que état que m'y es est, est. Son état mire, qui va permettre de paraître dans état. Mais le fait que je me restauré. Parce que la Bible dit. Maladie L'idée de passer L'idée pensée tout ça Il va y aller l'argent encore non Il n'y a pas qu'à foyer encore. Il pues, y a peut-être qu'il était qu'en pile l'argent. Mais tout le passé. Les îmes bralent cessions d'opportunités. Mais sont opportunités mm -hmm. qu'a fait violer. Pues, mm -hmm. Et, Et la Bible dit, pendant voilà, Jésus a marché, d'ailleurs Jésus bat des femmes dans le programme. Parce que la Bible dit, Vous, il y a Ma fille est en extrême. il est mes mes est-ce qu'on a venu pour aller guérir pour moi c'est-à-dire dans l'agenda de Dieu dans, dans l'agenda de, de Jésus Alleluia, la pour Jésus, la journée lui a la fille de Jairus même pas que la femme bête de sang mais le fait que la femme bête de sang le fait que la femme bête de sang l'icône n'est pas enregistré. Na et il que il la reine, dit pas la peine va paraître devant action que que Jésus Mais pour actions comme café Qui caronne Jésus qu'en fait <rire> hein, Est-ce qu'on a applaudi la parole Et la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit Les passées dans fulla, la foule là Les toucher que a Mais bonjour bagaille. Il a une touchait Jésus. Mais il ne le même pas avec la personne. Parce que, dans moment, la Bible dit ils ont entoué Jésus. Ils ont poussé Jésus. Mes disciples, à cette époque, ils ont servi le bodyguard de Jésus. Et ils m'ont pris le passage là. Ils quelle tactique d'âme ça a employé Arriver, toucher, toucher. Parce a escorté Jésus. Jésus pas qu'à comme ça. Mais cette femme lui est arrivée avec moi Jésus. Est-ce qu'on ne qui ça C'est parce qu'elle My Alléluia. La violence, la violence, la violence, les toucher qui Et pendant toucher, toucher, Jésus campé, Agenda campé. gens qui pied pour qui est plus précieux. Samuel fait un carré après. Et dit, qui m'a touché Qui m'a touché Au pire, prenant la parole. il dit, Jésus, où est-ce que à Jésus, vous ne pouvez pas dire que vous l'entourez. Jésus dit, non. Nous sommes samedi. Comment vous touchez Oui, comment vous touchez Parce que vous, ça. Tout le monde les toucher, avec une violence Oh my God Est-ce qu'on a acclamé la parole oui. La violence Oh la violence La violence La violence La, viol la, la violence La Bible dit la la Jésus yeah. les passé Il, Il un un le lugar, au Ils en est passé en côté L'est entré dans un village a passé la parole Mon voisin qui est le Jésus pour le la parole. mais la Bible dit. dans une zone Non ça. Un paralytique. Un paralytique, un paralytique son Il monde qui boitait. il pas qu'à marcher Ne peut Non il peut pas marcher, pas qu'à Cet homme. il n'y a peut pas marcher pour Ne Mais le fait que. Comme un qui voulait bien. Entourage lui la Bible dit, il y a un bon, monsieur. Il dit, il Jésus. Parce que Jésus nous sommes pas là. Bien aimé, il y monde qui veut bien. Fais attention à un monde qui entoure. est entouré. Ou Quand on a un qui est mauvais état. Satisfait de l'état Son monde pour cancelle la vie. Bon amen, ah, bon Il y a un monde qui n'a en Et tout ça, dans un mal content. se content. Si rien. Cancer monsieur. pas Parce que mon, qui parce qu Ce est monde qui s'amuse. C'est monde qui va bien tout autant pas bien toca caminar esa. Fuerza por audir esta palabra. Aleluya. Y la Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia dice. Este estos hombres. Lo comisier, los prometió. Lo tomaron a él. El Aleluya. Los lo guayanos los llevaron. Apareció enfrente a la puerta. Ellos vieron a Jesús. Jesús, y Jesús enseñaba la palabra. Escucha bien. Cuando estoy enseñando la palabra. Hay, hay muchas personas que están veniendo. Le professeur Kelly, el pasteur Romario, Est Lima, pasteur Lima, nous de Dieu, nous de nous sommes hommes de Dieu, nous sommes de Jesús La la la No, no podía más. Es real lo que estaba haciendo, era algo bueno. Pero no estaban de acuerdo. Llegaron en la puerta. Con el paralítico. ninguno se dieron. Estaban viendo que la Jesús estaba sanando. ¡Aleluya! No, no, no podían escuchar nada No vamos a faltar una, nada de lo que está diciendo Cuando ellos vieron eso Aleluya, dijeron que la, el reino de Dios está forzado Son los violentos que pueden bien. Aleluya, mientras que él no esté bien, no va a estar bien La Biblia dice Ellos Le dijeron, espérame aquí Aparecieron Aleluya, tomaron una, una escalera en la, en la la casa, la Ay, en et la cassée Ils la C'est la la le en Et puis il y a bajaron... oh des le lue la sala. mundo en silencio. Porque Jesús estaba enseñando. ¿Cómo, ellos pueden subir allá arriba? Para bajar un paralítico. Y paró el enseñamiento. Y el que la ¿A ellos? Tienen fe. Le la. Dijo quién fue que trajo aquí. Esos hombres allá arriba. ¿Dónde están ellos? Ellos se sé allá arriba. Eso significa es un buen amigo. Limpa mais la Bible dit la Bible dit pas pour nous pour pour ah, je vais pour la foi de tous amis mes je me le bien quest estado que tu estés, si c'est pour toi si de monde qui tient à personas que te admira, que I te can't quie can't. Quie. Oh, God. oh Dios, yo me a te. Ay, esto a yo aleluya, tomaron esta, vieron yo estado vieron llegaron un en estado, encontraron un estado, yo entendieron, conmigo. No están conmigo, no están conmigo, moi -même. por eso que siempre digo yo, así si fuera. Si la palabra Même de je suis la de Reconnaissant envers le monde qui prête genoux la persona que me prestó su que pas à cause moi es que yo de mí a la persona que me presta en sus rodillas Déjà algo un que se sentó en su casa en su habitación en su habitación que en su habitación de de gombuita, Hubo un win. ruido. Et, Mientras que estaba haciendo ruido, el la chambre, escuchó a su madre en la habitación. Estaba, estaba gritando, aleluya, a aleluya, a arruée, gritando, gritaba, gritaba, gritaba. Porque mi madre, aleluya, me grita. Por lo que estoy escuchando ahí, mi madre me molesta demasiado. Y salió con un coraje para hablar con su madre. Ya, conoce bien la, esa, et esa pendant il est arrivé devant porte, là. Y il frente à la puerta, temps, il se devant porte, arrivé devant la porte, tout fait pour un but. Parce que Dieu a tout fait pour un but. Dios, pour, pour un est pour un un il un Campé de la y el paro retrae la puerta. La Está escuchando, cita. porque escuchó su nombre. Escuchó que se mencionó su nombre. Me Mientras ah? que acercó su oído, mamita, y hace de vio que era su madre que estaba intercediendo. Aleluya, él, él, entró, él entró a llorar. Cuando su, terminó de orar, su madre entró en la habitación. Y dijo, y dijo, madre, sí gracias por tu oración. Sí, normal. Es normal. Así que mundo, Hay personas. No, más, hombres, no tienes que verlos. El te, te aman en secreto. Aleluya. Gloria a Jesús. La violencia. La violencia. La violencia. La violencia. La, viola, la violencia. La Violento no serás restaurado, tienes que ser violento. violento. Déjame tomar un último: la Biblia dice. Aleluya. Vamos a redirigirnos en el Antiguo Testamento Un hombre, Un hombre de guerra Un hombre de guerra Hombre de guerra Él solo mataba muchas personas Él salió de una guerra Era una persona tan valiente Lo respetaba en el país ¿Cómo se llamaba aquel? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Naaman. Un variante la guerrero. Dice, la, Biblia la Biblia dice. Lep aleluya. Lep lep lep la lepra lo cubrió. La lep lepra lo cubrió. Le lep la lepra lo cubrió Sus hijos no podían tocarlo Su esposa no podían tocarlo La Biblia dice Una selva que estuvo en su casa Va a recibir una palabra de conocimiento Ah, mis amados me gusta predicar sobre Que toma el caso de la persona Nunca voy a cesar de Hasta que yo me muera Hasta que me muera la Biblia dice, Madame ni para con Aleluya, su esposa no sabía ese, ese código Maril, es, Imagínate su esposo, a veces quisiera poner su cabeza papá. sobre él y no podía y Imagínate sus hijos en la casa, a veces quisieran... A la non pour y recevoir une dans la casa. Il est tellement soucieux de patron il ah. est que attente à, à, à, à la patron? Et ah. à l'écart. moi patron. patron, patron, patron, ah. patron Excusez-moi, vous ambaltou, pour que pour vous vous vous le le moi connais connaît homme de Dieu. je connais un homme que Si elle aura cette Parce qu'elle Parce Parce qu'elle est violé. Parce le problème que Parce majorité Las personas que respetamos son aquellos que son más nivel mayor que nosotros. Las personas que valoramos su palabra son aquellos que tienen un nivel mayor que nosotros. Solo nuestra, nuestra categoría no avanza. Si es por eso que muchos de, hay muchos de nosotros que nos morimos en el estado que estamos. Porque Dios es tan sabio. No tiene comparación. Él tiene que levantar a todas las personas de la manera. La gente está lefé, si te de dinero y te levantó te la, calma, la persona que trabaja que hace, También que tienes que levantarlo Y levantar. ¿cómo lo vas a levantar? Calma, man, que, es algo que te faltará no, no vas a va va la Lo vas escuchar en la boca es no que que camela camela por Hay que que la palabra se, Esta es la violencia Aleluya, dijo mi sierva voy también, voy, voy para allá aleluya, mis amados cuide las, las personas cuide las personas hay restauraciones, nunca lo alcanzarás aleluya nunca obtendrás y la biblia dice cuando él llegó a Israel ni siquiera abulló al hombre de Dios aleluya la con el Aleluya, el, el, el hombre le dijo, se suéltate, fe. tírate al agua, al, al pozo, se al se río. Se se Esta es la fe. fe. fe. A ah, siete veces, el suéltate siete veces. Si Aleluya estuvo eh, eh, eh, resistiendo. Me, me, me, me a verla. Pero la persona que estuvo con él dijo, es mi siervo. Ah, Ay, mi patrón. No puedes... Para no, patrón, ahí. Para que labo, para mi patrón no puede llegar ahí para soltar la toalla. Sal, la mi Haz mi lo vez. que dijeron que tienes que hacer. Inténtalo. Tandero, y él escuchó. Oh, mis oh, no, monsieur, a Ay, decir, ya, mis amados. Ay, mis amados. mis amados. Gloria a Dios. Y mientras escuchó. Y él se soltó en el río. Una primera vez. Encontró en, en efecto que aceptó la palabra del de ciervo y él se soltó una segunda vez, una tercera, Patria. una cuarta, Cinque una quinta vez, septiembre. una sexta vez. La Cuando llegó la, la séptima vez, la Biblia dice la, la piel de la él es como si fuera la piel y de un restauración Porque eso, ¡Aleluya! Parce que No solamente escuchó. el viola, Y él fue vieron esto. Estup por violento. es para ser violento. Si la. Aleluya! gloria. en la presencia oh, de Dios. Siéntate en la presencia Dios. Gloria. Aleluya. Aleluya. My God. Gloria a Dios. Deuxièmement. Segunda, la Bible, sí. dit Lorsque monsieur fut une balle, que, que de ça dit. Escucha lo que él. El hombre qui Jésus de Nazareth. Jesús de criait Jésus de Nazareth. Él crié, Cuando grisó, dit gritó fils de David. Él Le dijo, Jesús, hijo de Biblia, eh, pitié David. de moi. de mí. Le dit, ça. Cuando dijo eso, Jesús no escuchó eso. Él gritó más fuerte. Mis amantes, ¿qué les digo? Hay cosas para que lleguen a hacia... ser... Crier fort une Mis amis, écoutez bien que La palabra que je te dis est importante. C'est profétique. Puede être profétique. Mais ce que je te dis c'est C'est comme une tu es avec ton maman. Si tu dando nacimiento a algo. Hay Il y a un grito qui doit ennuyé Alléluia, la ne peut pas sans crier, sans sans crier. Ah, tu faire, que tu pas la Même si a quand même. Aucun que parce que pour Ne la L'envie de la tu la Bible dit. La, la, la Bible sí. dit. Oh my God, merci c'est Alléluia, à La Bible sí. dit. Oh, my God. Yes, a oh de... Gloria, Jésus la. La Bible dit. La Bible dit. Sí. La Bible dit. Jésus. que tu. Estuvo... Llegó en la cruz. En estuvo en la palabra Mientras decía lugar. Ah il dit que c'est un Alléluia L'entregaron un vinagre oh, Oui un vinagre Mais ça Jésus a besoin que Jésus Et voilà le besoin d'échirer Alléluia Et Le bono que qu'il romper Et Jésus qui entrailles Et Jésus en Tu vois Et les Et l'église no pas sorti Alléluia Et pas sortir. S'il pas sorti dans meter. son pas dans son Et Jésus Alléluia Segundo Adam. Y Jesús era su segundo Adán Aleluya, el segundo Adán Y la iglesia la de es, es la esposa de Jesús, Jesús wow. Y Jesús dijo, wow Hay una, una ocasión delante de mí Aunque estoy en dolor Tengo que gritar ¡Ah! Aleluya ¡Ah! Aleluya la Biblia, sí. Y la Biblia dice Mientras que gritaba la Es algo que no puede entender La Biblia, sí. la Biblia dice pues, hay un ángel Que sale de los cielos ahí rompió el vuelo que así. Que no pueda Que no pueden venir así. tienes Que no pueda es por eso no ouais, Que no pueda Que no Que no Que no pueda venir así. Que no Que Que Que Su la unción hasta que no, no pasar Pero un grito sincero Que sale de tus extrañas Jesús Jesús Jesús Jesús que de Con un hombre de Dios, aleluya, Dios lo de que, Con lo que necesitas Lo encontrarás Entendiendo lo comprendiendo lo que yo digo A fuerte. el gritó fuerte que más fuerte déjame decirte algo jesús el hijo de la vida ten piedad de mí la segunda cosa que te hará restaurar bien es cuando tienes revelación de la persona que restaure aleluya gloria a jesús ves al Dios que estás observando es un Dios que está lleno de nombres que está lleno de nombres porque en el Antiguo Testamento le llaman Jehová Rafa por qué porque aquel que no lo necesitaba en el momento y le llamó Jehová Rafa C'est le rey rey Ouais, moi même tant pile petit spirituel Alléluia, au très très très très très Padre Padre Padre Padre Padre Pero tienes un padre Tienes el padre El padre que está en los cielos Es mi padre Una de las cosas que tú necesitas entender Yo soy un padre para ti Pero no soy el padre de la eternidad Mientras que estoy aquí en la tierra Tengo muchos obstáculos A veces puedes llamarme Si papá un problema Padre, aquí tengo un problema. Un problema. un problema, un problema, quisiera que ores por la mí, quiero que me eches la tú? mano, ¿cómo tú sabes que estoy para orar por ti? Porque yo, yo soy un hombre, no simplemente un hombre, un hombre casado, Las cosas que tenés o sea, que entender: un hombre de Dios que es casado tiene que estar esperando eso. No siempre su espíritu está dispuesto. Ves un, un, un aleluya, un, no una pareja no no no en, cualquier, en, cualquier, en cualquier momento. No hay un, hay un, hay un derrumbamiento. Mira que tenemos un problema Mademona, Ah mi eso está en problema Mademona, conmigo Mademona. Aleluya no puedo ni siquiera orar por mi Padre, einfach, padre, Padre, adelante. Padre, Quiero que pour moi. Pero Mais comment bueno. Parce moi. moi. que moi-même, la Parce que moi-même, que que que tú me Que Que Que tu Que tu Porque si no resumen los dos casos, el caso tuyo no será resuelto. No eres a fraude. Pa es la presencia de Dios. Eres un verdadero padre. Tú un padre? Papá no, papá, no ignores ese padre. Son papá que tú Es un padre que siempre está disponible. En toda, en todo tiempo, a tu en día, todo, en todo a tu a tu día, a tu día, a tu día, a tu día, a tu a a cada segunda, a, minute, a cada minuto. Lipa, Chica. Siéntese. Gloria a Jesús. Cuando quieres ser restaurado en la revelación de Dios. Aleluya. A Jesús, Cristo Jesús, hijo de David. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. En este momento. Aleluya. Aplica tu fe solo. Gloria a Jesús. La restauración. Por eso es importante. A veces que duras algo en mucho tiempo. Y nada pasa. Lo que le digo no debería decirlo. Porque estoy en el live, pero lo voy a decir. Lo voy a decir bajito, mis amados. Cuando estás parado en el púlpito, ayúdame en oración. Si no hace que la persona ore en pie en instante, dejas que oren por ti cuando estás en casa. Fracasaste. Gloria a Jesús. Quand tu comptes de la de la prière, puisque tu pries, quand de la prière, de la prière, quand tu prière, de la tu quand quand quand quand de la c'est qu'on est pas les l'un des de la vente pues, no de Jésus m'avait dit qu'on était à lui. Il y a solo, Jesus, ¡Jesús, de David. Hijo de, David de moi. Il y a de de donne que prière. voulons aider, c'est pour Oh, my C'est Oh festival. C'est pas Oh my C'est Oh my God, oh my God. Oh my que Alors, no es que la gente C'est que C'est que Dios es tan sabio <tose> esa es la persona que va a ver gloria. <tose> Luis que va a ver tu momento de gloria a historia, ¿eh? nunca, no, no te recuerdas la historia de Maldusqueo un hombre que llamaba Amán. pues no quería saber de él pues voy a eso voy a ahorcarlo quiero el favor del rey me la palabra. la palabra de Dios lo que, es fuerte. lo que voy a decir es fuerte la Biblia dice, la Biblia dice en el momento en el momento Va apparaître avec cette idée. La, la Bible Biblia wow, no dit. Le roi ne peut dormir. attention. attention. Entre David qui que dormir, en, entre rey David qui ne peut pas dormir. Avec David wow, da qui le roi qui que dormir. Ce sont deux rois différents. David ne no dormir. yeux Parce que pasaba, En ce moment. Ça, en ese momento, es alguien de Dios que estuvo en peligro cuando el rey no pudo dormir. Él dijo: Envíame el libro. Oh, my God. oh gloria a Dios. que el rey se sentó, el libro estuvo delante del rey. Antes que llegar a él, antes que llegara a él, él vio lo que dijo: por él. Aleluya. Mientras que tocaba, dijo: Quién? Yo dije: Dijo, fue a esa man. A man. Di, entra, amán. Oh, wow. oh, gloria a Dios. Vengo a decirte algo, rey. Espera. ¿Qué puedo hacer? Para alguien que un rey quiero honrar. Oh, gloria a Dios. Oh, mi alma te adora Dijo, amán. Amán creía que era para él. Él dijo, él dio todas las cosas. a ah, todas las buenas cosas. Es como es como es como que, que el hombre que cree que se a todas las posiciones. Es algo que puedo observar bien Una nueva generación, ¿no? en la nueva generación. En pila, no, no, no, venir, ¿no? Hay muchos de los hombres que están llegando ahora. Poco, no saben nada. Aleluya. De faminto, oflire, papas, a quieren llamarse. el Señor. Es así, mientras que llega para, gritar, para criticar a un anciano, el Dios va a acusar con él a un anciano que tal vez te queda un mal hábito, pero ese anciano tiene tantas cosas, ve a honrarlo, es lo que llegó, es lo que pasó, esto es lo que te dices. No, que, no, que no sacas nada hazlo por maldo, que ay se te avergüenza Ele, oh. Él le, le, le, le, con fue con una frase -sí. es aquel que lo que, que es que, que, eh, es aquel no que Cuando alguien no quiere tu bien Puede hacer lo que quiera hacer No puede cumplirlo Al contrario es, es Dios que hará que apruebe por ti Mira por qué pas besoin de penser avec l'ennemi Non Parce que Dieu dit est de que Dieu dit est en charge de l'ennemi Quand tu penses avec l'ennemi Ça va ton retard Mais engagé, te engager que tu dois te engager Que tu dois te Alguien peut parer Se la présence de Dieu Alléluia Ah, terminé, terminé Gloria à Jésus Puedes sentarse. Oui, a Gloria a Jesús. A la última cosa y Bartime. que Bartimeo en encontró en en, el, en en la multitud. La Biblia dice. Bartimeo, antes que te vaya, antes que vayas, hay, hay cosas que tienes que hacer. El, via, bota, botó el manto. El manto que tenía puesto. Que lo botó. Bon. Predicador, Los predicadores. qué dice, dice, dicen. Manto, eh, su, su, su, su, su, su manto. Que, te el que pudo diferenciarlo como un ciego. Y otro ditú, Hay otros que dicen. Un estado. De que era deplorable. De y lo soltó en el piso. Bon. Todo ça, yo, Pues son revelaciones. Pero lo que yo aprendí es algo que él quiso hacer. Él quiere decir, aleluya, en mi camino con Dios, en mi restauración con Dios, a ah, mi pasajo no me puede bloquear. Ah, si quiere bloquearme. La baba, mamá, me la aleluya, eh, eh, creo que está aleluya. Sí. Lo voy a desotar en el piso. <ríe> Broye, Yo, no, nos deja restaurar. Que es, una es porque nuestro subconsciente en siempre nos quedamos, aleluya, encarcelados en nuestro pasado. Fras, Mira algo que vengo a decirte esta noche: tout tout De quoi est passé passé? Le passé est passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Le passé est Le passé est passé. Le passé est passé. Le passé est passé. passé. passé passé. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. passé Párense de viaje. Pónganse sobre sus pies. <risa> Aleluya. Oh gloria a Dios. Aleluya. <risa> Jesús. <¡Hallelujah! risa> Aleluya. Aleluya. Aleluya. <risa> Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Pasa. Pastor. Como padre de la iglesia. Se la Predico la palabra. En que padre de la Como a terminar con Jean Bourdet Vas a terminar como Dios, te dice. te dice: Hazlo, porque eres el Padre. Todo lo que dices, Dios lo aprueba. Que Dios os bendiga. Aleluya. A toda la tierra, Al mencionar el nombre del Rey de Rey, ni la potestade, nada resistirá la presencia y el poder. La tierra, la tierra, tiens los demonios, ouchen al mencionar el nombre. Ninguna protestar, nada resistirá, la presencia el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. el gran soy. El gran Gio so, oh, oh, oh. aleluia, santo santo, Dios poderoso, el gran Gioso eres signo, no hay otro, poderoso, el gran soy On va le faire assoir. Moi dis-moi déclaré. Comment c'est garde et cadre? Comment se répète? Dis-moi déclaré. Moi déclaré. Mon qui va venir supplier, font des chita Mon qui va venir supplier, font des chita Si c'est sec, mon qui vient supplier vient devant moi. Mon qui supplie vient devant moi. Parce qu'à ce assis, mon qui se ça mon qui va supplier, des chutes place ou pas déplacé de Mon qui supplie vient devant moi. devant mettre venir la fin qui s'ouvre seulement. chez eux parce qu'il va qui va chuter